Le premier mot qui me vient, c'est hécatombe. Euh... Ah ouais. Il y a la structure familiale derrière. Je suis une calamité. Je reste un cauchemar pour l'autre. Il y a une notion de sacrifice derrière qui, qui ressort. Comme si... Ah oui, voilà ça. Dans la structure familiale, il y a un côté euh, je dois être la dernière de ma lignée et ne pas engendrer. Donc on va aller voir ce, euh, cet aspect-là. Aspect pardon. Alors, pourquoi il y a le sacrifice posé en priorité Ah, d'accord. Euh, si je suis féconde, si je suis enceinte, si je suis en couple, ça veut dire que je suis enfermée. Si je pose des règles dans ma vie, donc ça c'est valable pour le groupe, ça veut dire que je suis enfermé. Euh, vivre, vivre, c'est mourir, pas construire. Il y a l'interdiction derrière de ne pas poser de règles. De vivre euh, de manière libre, euh, sans cartes, sans but d'errer, de, de ne pas me retrouver, de ne pas me trouver. Ouais, parce que le couple égale l'emprisonnement. Si je fais simple. Couple, c'est ta manière d'être créative. Non, parce que non, je, derrière, tu as totalement capté la créativité. Donc, en fait, c'est une question de... Est-ce que je vis pour moi, est-ce que je vis pour l'autre et comme tu n'arrives pas à répondre à cette question, bah tu peux faire ne pas y répondre. Et ne rien faire. La question est, est-ce que tu veux réellement tomber amoureuse et de qui tu veux réellement tomber amoureuse Ah ouais, c'est plutôt comme ça. Dans le sens, euh... tu ne peux pas aimer l'autre si tu te détestes. Tu ne peux pas te supporter en fait. Là, je te donne vraiment plusieurs lectures, plusieurs cartographies. Tu prends celle qui te fait vibrer le plus. Et ça, c'est prioritaire dans le groupe. Je ne me supporte pas. Je me déteste. Je me prends à créer des trucs dans ma vie que je ne veux pas. Et je m'en veux pour ça. Donc, il y a un côté, euh, je, je, je me flagelle quand même pas mal. Il y a autre chose Non. Ouais, c'est ça. L'autoflagellement. On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi. Pourquoi Parce que euh, quand on aime quelqu'un, c'est une projection de ce qu'on a déjà à l'intérieur et de ce qu'on accepte déjà à l'intérieur. C'est exact, exactement comme dire l'amour est dans l'œil de celui qui regarde. L'amour est dans l'œil de la personne qui regarde, pas dans l'objet ou l'être observé. Euh, et là, grâce à toi, Sarah, on a la clé. On a une vraie clé pour, euh, pour l'ensemble de la soirée. Sur l'autosabotage, le manquement à mes valeurs que je porte en moi, L'indépendance. Et euh, surtout la vengeance, euh, le fait que je, je me venge de l'autre en m'emprisonnant, en moto sabotant Qu'est-ce qui fait qu'on ne connecte pas l'amour de soi Je ne suis pas digne de l'amour de mon père, de ma mère, de mes ancêtres, de Dieu. je fais tout selon le bon vouloir des autres ouh, celle-là elle était bonne ouais, oh, ouais. ça, ça, ça, ça c'est en train de passer là je fais attention à tout ce que je dis, à tout ce que je fais comme si j'étais dans, un, dans une armure de fer qui me contraignait certains mouvements et pas d'autres Je suis indigne. Et pourquoi on est indigne Pourquoi ça vibre, je suis indigne Parce que c'est ma seule cage de liberté. Le fait d'être indigne, de me voir comme un être indigne face au cadeau de la vie, est mon seul espace de liberté. Pourquoi Parce que je contrôle la douleur. Parce que je suis ma zone. Parce que je n'ai pas confiance en la vie. Pas assez confiance pour lui laisser l'espace en moi. De me donner ce qu'elle a, qu a à me donner. Parce que je suis tellement les mains remplies de, de, de tout ce que je viens de dire que je ne peux pas lui laisser la place. Je suis intransigeant envers moi-même. tellement intransigeant que j'en deviens triste de moi-même. Triste d'exister. Triste de ne pas être. Triste de ne pas être adapté à ce monde. Mais on est adapté à ce monde. On se pense inadapté parce qu'on refuse de. On refuse tous ces cadeaux qu'on a en nous. Je préfère tourner le dos au soleil pour voir. Il y a autre chose encore où je dois continuer. Alors, ça me parle d'incompatibilité avec les autres. Euh... Ouais, je suis incompatible avec les autres. Ok, merci pour ta question, Sarah.